Nous, Vincent Glemings, docteur en médecine, avons été requis par le juge d'instruction de procéder à l'examen corporel de Paul Verlaine afin de constater s'il porte sur sa personne des traces d'activité pédérastique. et que personne ne me parle de séparer l'homme de l'artiste.